Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live coaching. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Elodie Cavalier, je suis coach en amour et je suis fondatrice de N Love et de la méthode Heartset. J'accompagne les hommes et les femmes à révéler tout leur potentiel féminin et masculin et surtout à avancer sur leur chemin de l'amour et sur leur chemin de la rencontre amoureuse depuis les tout premiers échanges, en passant par la rencontre, évidemment, la construction d'une relation amoureuse épanouie. Et ce soir, je vais vous aider à aller encore plus en profondeur dans ce chemin de la rencontre et dans ce chemin de l'amour, car on va aller observer, on va aller explorer et on va surtout aller travailler les causes profondes de ce qui nous empêche souvent, en tout cas ce qui retarde, notre rencontre euh, amoureuse. Et ce soir, on va aborder le sujet des freins à la rencontre. Alors, l'idée de ce live coaching, ça va être non seulement, évidemment, de les identifier, de les comprendre, de comprendre leur impact aussi sur la rencontre ou sur notre vie amoureuse. Mais évidemment, parce que je sais que c'est ça que vous attendez tous, euh, de pouvoir dépasser ces freins. Et je crois que plus que jamais, ce soir, le nom de Life Coaching porte bien son nom parce qu'on va vraiment aller bien au-delà des conseils que je peux vous donner habituellement. On va vraiment aller travailler en profondeur pour que vous puissiez dépasser tout ça et vous donner les meilleures chances de rencontrer l'amour. Du coup, je vous encourage vraiment à prendre un cahier, un stylo, à noter. Il y, aura plein de, il y aura beaucoup de contenu, et puis il y aura des exercices, il y aura des choses que vous pourrez faire après. Donc, je vous encourage à noter tout ça, évidemment, à regarder le replay euh, si besoin après ce live coaching. Ce soir, on va donc aborder ces trois points. Tout d'abord, quels sont nos principaux freins Et quand je dis nos principaux freins, vous le verrez, nos freins réels et pas ceux qu'on a imaginés. La deuxième chose, on va aller euh, regarder les conséquences sur notre vie amoureuse. C'est important ce soir qu'on regarde les choses en face. Et surtout, on va aller vraiment sur ce chemin de la rencontre amoureuse en dépassant tous ces freins. L'idée, et vous le savez si vous êtes des habitués de ces live coachings, ça va vraiment être d'interagir tous ensemble et tout au long de la soirée. Alors, il y aura évidemment euh, des temps de questions réponses. Donc, vous avez un chat à droite, je vous encourage. À commenter, à partager, y compris partager vos expériences, euh, à rebondir, à réagir sur tout ce qu'on va se dire et surtout à poser vos questions. Vous pouvez les poser tout au long du, du live et on essaiera d'y répondre au maximum pendant et surtout à la, dans la deuxième partie de, de ce live. Vous avez également des sondages. Je vais vous solliciter euh, pendant ce live coaching pour répondre à des sondages. Ils apparaîtront directement sur votre écran. Vous n'avez rien besoin de faire si ce n'est d'y répondre. Et aussi, vous avez le fameux petit cœur que j'affectionne particulièrement euh, en bas à droite. Et ce petit cœur, je vais vous proposer vraiment de pouvoir cliquer dessus quand vous vous reconnaissez, quand vous êtes d'accord, quand vous avez fait une prise de conscience, etc., etc. Tout au long du live, comme ça, Voilà, je vous, je vous sens aussi à réagir. Et je vous propose qu'on teste tout de suite et que vous puissiez appuyer sur le cœur pour voir si tout fonctionne bien. Alors... On a une surprise aussi en fin de live, donc je vous encourage à rester euh, évidemment jusqu'au bout. Euh, euh, vous aurez une opportunité à la fois de mettre en pratique peut-être déjà ce qu'on a vu ensemble ce soir, mais vous aurez aussi l'opportunité de pouvoir poursuivre la soirée ensemble euh, et de pouvoir avoir des opportunités de rencontre euh, dans une live room, la After Live Coaching Room, que vous pourrez rejoindre juste après le live, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Et ce que je vous propose, bah, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous êtes là pour ça, et moi aussi, et qu'on entame ce premier chapitre, les principaux freins qui vous empêchent de rencontrer l'amour. On va donc commencer ce live coaching par une étape que moi, je trouve vraiment indispensable. Si vous voulez avancer sur votre chemin de la rencontre amoureuse, c'est l'identification de vos freins. Quand je dis de vos freins, c'est ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, je parle de vos vrais freins. Et non pas de ce que vous croyez ou de ce que vous imaginez être un frein à la rencontre amoureuse. Parce que je me suis rendu compte, dans toutes les rencontres, dans tous les coachings que, que je fais, que très souvent, on ne regarde pas au bon endroit. Et pour pouvoir faire évoluer une situation, c'est vraiment important de regarder au bon endroit et c'est ce qu'on va commencer à faire dès maintenant. Euh, L'idée, c'est que vous compreniez, déjà, je vais poser le décor tout de suite, comme ça on sait de quoi on parle, euh, c'est que vous imaginez qu'il y a des freins, vous passez à côté souvent de, des vrais freins, vous imaginez que souvent, vos freins sont euh, soit liés aux circonstances de vie dans lesquelles vous êtes, soit liés à des caractéristiques de votre personne, soit liés à ce que vous estimez être des défauts, je mets beaucoup de guillemets à ce mot-là, évidemment, alors qu'en fait, la plupart des freins, et vous le verrez après quand je vais vous en parler, ça va vous faire tilt à mon avis, sont autogénérés. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de tout ça. Ils viennent de choses qu'on construit à l'intérieur de nous, qu'on imagine, qu'on croit, etc., etc. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais pour démarrer, on va démarrer avec un premier sondage, comme ça, ça vous, ça vous, met, euh, ça vous met dans l'ambiance. La première question qu'on aimerait vous poser, ça va être très intéressant de voir vos réponses. « Ressens-tu que tu as des freins qui ralentissent ta rencontre amoureuse ?» Voilà, ressens bien la réponse et tu nous dis ça, nous dis ça directement sur le sondage qui s'affiche sur ton écran. Alors, tout d'abord, j'aimerais vraiment vous expliquer pourquoi c'est important de bien identifier vos freins réels. Parce que quand on identifie mal, c'est-à-dire qu'on se focalise sur ce qu'on croit, qu croit être des freins et qui, au bout du compte, comme vous le verrez, n'en sont pas, il se passe deux choses. La première, c'est que, du coup, bah, par conséquent, vu qu'on ne regarde pas au bon endroit, on ne traite pas les freins réels. Et donc, on a tendance à rester dans une situation qui stagne, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on veut, euh, évidemment, si on est là. La deuxième chose, c'est que ce que vous imaginez être des freins, du coup, vous allez cogiter, ça va vous parasiter, et ça va créer des freins qui n'étaient pas là à la base. Des freins que vous aurez autogénérés, et du coup, qui seront vraiment des freins. Donc, du coup, on rentre dans une espèce d'engrenage qui n'est pas du tout ce qu'on qu veut avoir. Donc, je voudrais commencer par les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, bah, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, ce sont les faux freins. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle bah, C'est que déjà, vous pouvez éliminer tout ça de votre, votre cerveau euh, parce que ce ne sont pas des freins à l'amour. Ok Alors, c'est quoi ces fameux faux freins Et je vous propose vraiment de mettre des cœurs euh, si vous reconnaissez des choses que vous avez prises pour des freins. Euh, comme ça, on voit un petit peu qui, qui est concerné ou combien d'entre vous sont concernés plutôt par, par tout ça. Les faux freins, c'est par exemple ce que vous considérez comme des attributs qu'il vous manque, ou des situations dans lesquelles vous êtes, ou des défauts comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous citer des exemples que je vois très souvent. Très souvent, j'ai eu des personnes qui croyaient que, par exemple, l'âge était un frein. C'est le fameux « Oh, à mon âge, on ne trouve plus l'amour okay ». Ok Je veux des cœurs, si vous reconnaissez. <rire> Euh, on m'a cité quoi On m'a cité euh, parfois la situation géographique. « Oh, euh, j'habite dans un village ou j'habite dans une région où il n'y a pas de femmes ou d'hommes qui me correspondent. » Le cœur, <rire> si vous vous reconnaissez là-dessus aussi. Euh, on m'a cité souvent la situation familiale. « J'ai des enfants, donc je n'ai pas le temps. » Ou bien « J'ai des enfants, donc aucun homme ne voudra de moi. » Ça vaut pour les femmes aussi, évidemment. Okay Pareil, est-ce que vous pensez ça ça peut être aussi la situation sociale. Euh, j'ai souvent entendu, euh, y compris d'ailleurs dans les live coaching et les questions que vous posiez, euh, « Je suis au chômage, donc personne va s'intéresser à moi. » Ou encore, ce qu'on croit être des défauts, que ce soit physique ou de personnalité, le fameux, euh, que j'ai beaucoup vu dans les live coachings qu'on a fait précédemment, le fameux « je suis timide, donc ça ne peut pas le faire pour moi, euh, ça ne marchera jamais, etc. etc. » Là aussi, les timides mettez un cœur si, si vous pensez ça. Et ça, je veux vraiment mettre les choses au clair avec vous ce soir et je pense que ça va vous soulager, euh, vous allez pouvoir lâcher tout, tout ça. Ce ne sont pas des freins à l'amour, ce ne sont pas des freins à la rencontre. Euh, c'est plutôt des idées préconçues euh, sur lesquelles vous focalisez et vous prenez ça pour des, des freins. Alors, je ne suis pas en train de minimiser votre ressenti. Hein. Vous, vous ressentez que c'est un frein. Par contre, je veux vraiment que vous preniez conscience que pas, ce ne sont pas des freins en soi. Parce qu'il y a toujours des personnes, dans les situations, dans les circonstances, dans les caractéristiques qu'on vient de citer, tous les jours qui rencontrent l'amour. Je veux quand même que vous ayez conscience de, de ça, ou qui sont en couple. Donc si c'était des freins, ça serait des freins pour tout le monde, et à ce moment-là, euh, les, les personnes ne rencontreraient pas l'amour ou ne seraient pas en couple. Donc ça, c'est pas le cas. C'est plutôt le regard que vous portez sur ces choses-là, qui peuvent devenir un frein. C'est pas la chose en, en elle-même. C'est le jugement, le regard, euh, la croyance, mais ça, on en parlera un petit peu après, que vous portez sur tout ce qu'on vient de se dire, qui, de, qui vous freine. Ce n'est absolument pas la chose en elle-même. Donc, je veux vraiment, vraiment que vous preniez conscience de ça, parce que c'est tellement ça qui revient souvent, que je ne voulais pas vous laisser avec ces, ces, ces fausses idées euh, et vous laisser croire que, à cause de tout ça, vous ne pouviez pas rencontrer l'amour. Ce n'est pas vrai. OK Alors, du coup, on élimine tout ça, maintenant on va pouvoir se concentrer sur les vrais freins parce que c'est sur cela qu'on va travailler ce soir. Donc, j'appelle vrai frein, je précise tout de suite, dans le sens que ce pas les faux freins dont j'ai parlé précédemment. Ça ne veut pas dire vrai frein dans le sens oh ça va être compliqué, ça va être difficile. Non! Un frein, à partir du moment où on en a conscience, on a déjà fait un pas dans sa résolution. D'où ce chapitre. Et puis ensuite, je vais vous donner des clés pour les dépasser. Donc, pas de panique à bord. Tout va bien. On va travailler tout ça ce soir ensemble. OK Donc, les vrais freins. J'ai essayé de vous les, les, les condenser pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Et pareil, si vous ressentez que ça vous fait tilt quand je vous en parle, n'hésitez pas à mettre un cœur. Vrais frein un passé trop présent. Et derrière ça, se cache en fait, en réalité, deux sujets. Qu'est-ce que je veux dire par un passé trop présent Je veux dire, premièrement, le sujet du deuil amoureux inachevé. Ça, c'est un, un, un premier axe de, de passé trop présent. Deuxième chose, et c'est très, très, très fréquent, et je vous vois en parler en permanence, des expériences passées qui ont été pour le coup, mal vécu, et du coup que vous projetez sur le présent ou sur l'avenir, en pensant que ça va se reproduire. Est-ce que vous reconnaissez là-dedans Dans les deux cas, c'est un frein parce qu'on ne regarde pas au bon endroit. Dans les deux cas, on est en train de regarder dans le passé et on n'est absolument pas en train de regarder dans le présent. Et toute notre vision de la réalité est complètement biaisée parce que regarder le présent à travers les yeux du passé, euh, déforme complètement la réalité et vous verrez après dans les conséquences que ça a pas mal de conséquences ok donc ça c'est un premier frein et que je vous, que vous soyez ce soir on est en, vraiment en mode coaching hein, donc je veux vraiment que vous soyez ce soir euh, en honnêteté avec vous-même est-ce que déjà vous ressentez que ce premier frein vous concerne un petit like si c'est le cas deuxième frein et je crois qu'en fait c'est le principal j'aurais peut-être pu commencer par ça mais on, on y va crescendo le deuxième frein ce sont vos peurs c'est-à-dire qu'on est en général, l'être humain en général est champion du monde pour entretenir, nourrir ses propres peurs. Et les peurs, je vais, je vais vous en citer quelques-unes, mais je pense que vous pouvez compléter la liste. La peur de souffrir, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être. Euh, euh, de ne pas plaire, d'être rejeté, d'être trahi, de, sou enfin, de souffrir, je vous l'ai dit, etc., etc. Et cette peur, elle entraîne chez nous de manière quasi systématique, soit une paralysie. C'est-à-dire que je n'avance pas, je ne m'autorise pas, je n'ose pas. Soit un repli, donc je m'enferme, euh, je, je me mets dans une espèce de, de cage, je mets des barrières, des barricades, des murs. Soit on se met dans ce que j'appelle le mode hérisson, c'est-à-dire qu'on va être très très vite sur la défensive ou parfois même un petit peu agressif dans nos échanges avec les autres. Okay donc deuxième frein, nos peurs. Vous voyez qu'on est bien bien loin de ce que vous croyez être vos freins. Troisième frein, et qui est intimement lié à nos peurs, nos croyances. Alors, nos croyances sur quoi Ça peut être nos croyances sur l'amour, nos croyances sur les hommes, nos croyances sur les femmes, nos croyances sur nous-mêmes euh, d'ailleurs. Et là aussi, en général, on est champion. Et regardez déjà ce que je vous ai dit euh, précédemment, en fait, sur ce que vous croyez être des freins, on n'était que dans de la croyance. C'est-à-dire, euh, je suis trop vieux pour rencontrer l'amour, j'ai des enfants, donc ça va faire fuir, etc., etc. Ce ne sont que des croyances. Le problème des croyances, c'est qu'on les prend pour vrai. Donc, ça veut dire que vous naviguez sur votre chemin amoureux, sur votre chemin de la rencontre, en croyant que tout ça est vrai. Et parce que vous croyez que tout ça est vrai, vous en tirez des conclusions, ça modifie vos comportements. On, en, on reviendra là-dessus après. OK Mais... Je tiens à ce que vous entendiez, ce n'est pas la réalité. Donc, on va essayer de, de twister un petit peu tout ça. Quatrième frein, le manque de confiance en soi, en l'autre, en l'amour de manière générale. Et en général, ce manque de confiance, c'est ni plus ni moins que la conséquence des points précédemment cités. Donc, si on attaque le mal à la racine, en général, ça s'arrange ça, ça pour, pour le reste. Okay Et ce manque de confiance, bah... Vous l'avez constaté, ça vous empêche parfois de dire ou de faire un pas ou de vous ouvrir ou, ou tout un, toute une palette de choses qui sont finalement indispensables dans la rencontre amoureuse. Okay euh, et du coup, ce manque de confiance, ça peut à nouveau nourrir vos croyances. C'est-à-dire que euh, parfois vous vous dites, j'y crois plus, ou l'amour véritable, bah, finalement, c'est pas accessible ou c'est pas accessible pour moi. Mais ce sont des croyances que vous répétez, mais au fond de vous, moi je tiens à parler aux personnes que vous êtes au fond. Au fond de vous, il y a quand même de la foi et de la croyance. Même pour ceux, ce soir, qui disent « Oh là là, j'y crois pas », etc. Parce que si vous êtes inscrit à la vie, si vous êtes là ce soir pendant ce live, ou pour ceux qui re regarderont le replay, c'est qu'au fond de vous, vous y croyez. Et ça, c'est merveilleux. Et surtout, connectez-vous à ça parce que ça, c'est une de vos meilleures ressources pour pouvoir avancer euh, sur le chemin de, de l'amour, ok donc, voilà un premier éclairage sur les freins réels versus les, les faux freins euh, pour qu'on remette déjà les choses à leur place, les choses en perspective et que vous puissiez regarder sans jugement où vous en êtes aujourd'hui par rapport à tout ça. C'est OK pour vous Donc, si c'est OK pour vous et que ça vous donne un, un éclairage, n'hésitez pas à, à envoyer un petit cœur. Et ce que je vous propose, c'est que du coup, on, on en profite pour prendre des premières questions euh, et on va commencer tout de suite avec une question de... Salia qui nous dit « J'ai peur de souffrir à nouveau car j'ai aimé un homme qui m'a fait beaucoup de mal et je ne peux plus donner mon cœur à nouveau. » Ok. Et là, merci Salia pour ta question parce qu'on est dans la parfaite illustration de ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est-à-dire le frein du poids du passé. Le fameux, ce que j'appelle moi, conduire en regardant dans le rétroviseur, c'est-à-dire que la meilleure façon d'avancer, et là, c'est avancer de son présent vers son avenir. Évidemment, c'est compliqué de rouler en avançant en regardant le rétroviseur. Et c'est exactement ça, le phénomène dont on est en train d'être témoin là. Ça veut dire quoi Ça veut dire, Salia, que tu projettes. Euh, et je comprends, hein, je comprends cette peur de souffrir, évidemment, quand on a souffert. Je comprends qu'elle se manifeste. Mais tu projettes ton passé en croyant que c'est ce qui va se reproduire. Mais je veux vraiment que tu prennes conscience que ce que tu as vécu, c'est dans le passé. Il n'y a pas de raison, en soi, que ça se reproduise. Si ce n'est cette croyance que ça peut se reproduire, euh, qui euh, va faire que, euh, effectivement, ça se reproduira. C'est-à-dire que tu vas être dans cette construction de ta réalité à partir de cette peur-là. Mais vraiment, je veux que tu aies conscience que ce que tu as vécu il y a un an, euh, il y a deux ans, il y a six mois, il y a dix ans, etc., c'est le passé. Et que tu remettes vraiment les choses à leur place aujourd'hui, tu es dans autre chose, et c'est autre chose qui est possible de, de construire. Okay et donc, je vois qu'il y a les résultats au sondage. Et donc, eh ben, les amis, vous n'êtes pas là pour rien ce soir, parce que je vois qu'à 94,60%, vous ressentez que vous avez des freins. Et, et du coup, bah, restez vraiment jusqu'au bout, parce que je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir les, les dépasser. Ok euh, Donc, Salia, vraiment, je t'encourage euh, à, à être à remettre le passé à sa place, à bien te dire que le présent n'est pas le passé. Hein, ça se saurait, sinon. Euh, et surtout, tu parlais, je reprends ce que, ta, ta formule exacte, tu parlais de « je ne peux plus donner mon cœur à nouveau ». Et là, je voudrais juste t'expliquer quelque chose parce que rien que dans la formulation, il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui, sans doute, forcément, te fait très très peur. Donner son cœur. c'est pas ça qui se passe en amour Salia. Ton cœur, il est à toi, tu vas le garder, personne ne va te le prendre, OK L'idée, ce n'est pas une idée de donner son cœur. L'idée, c'est de s'ouvrir petit à petit à l'amour, ce qui est vraiment quelque chose d'assez différent. Et j'insiste sur le petit à petit. Ça, y a ce chemin-là vers la confiance, finalement. C'est ça dont on est en train de parler. C'est un chemin d'ouverture pas à pas petit à petit pour que justement, ta peur ne l'emporte pas et que petit à petit, à pas de loup, tu te rends compte que tout va bien et que le présent n'est pas le passé. Alors, je vais prendre la question de Charlie. Charlie qui nous dit... Ah, pourquoi l'amour est si compliqué alors que ça paraît si simple J'adore, la question. Là aussi, Charlie, j'ai envie de te dire quelle belle croyance. Pas ah, quelle belle croyance, quelle croyance limitante. Euh, Charlie, c'est pas l'amour euh, qui est compliqué, c'est nous qui le compliquons. Déjà, je vais vous remettre les choses en place. L'amour en soi, quand on a affaire à deux cœurs ouverts, à la découverte, à voilà, à ce pas à pas dont, dont je te parle, c'est pas compliqué. Ce qui rend les choses compliquées, bah, c'est tous les freins dont on a parlé précédemment. Et ce qui rend les choses compliquées, c'est aussi, justement, si on rentre plus dans le détail de la croyance, cette croyance que c'est et que ça va être compliqué. C'est-à-dire que tu es forcément, vu que tu es là ce soir, dans cette démarche de rencontre. Et si, dans cette démarche de rencontre, tu es en train de te dire « l'amour, c'est compliqué » ou « oh là là, la rencontre, euh, avoir une relation, avoir un couple, ça va être compliqué », Qu'est-ce que tu es en train de créer Tu es en train de créer ta réalité. C'est-à-dire que si tu te dis ça, tu vas tout interpréter, tout ce qui va se passer, les échanges, la rencontre, etc., à travers ce filtre-là. Et tu vas voir de la complication partout. C'est-à-dire que ton, ton mental va aller choper n'importe quel détail pour se prouver qu'il a raison et que c'est compliqué. Tout va être déformé et tu vas rentrer dans un espèce d'engrenage de la complication. Donc vraiment, je veux que tu prennes conscience que tout ça, c'est complètement autogénéré et qu'à la base, il n'y a rien de compliqué. J'entends souvent, je vais vous donner un exemple très concret, comme ça vous allez voir de quoi je parle, j'entends souvent l'exemple par exemple de la distance géographique. Alors ceux qui ont suivi des lives avec moi, vous avez vu que l'amour selon moi peut être partout, donc je vous encourage à ouvrir vos chakras par rapport à ça. Mais euh, moi, moi j'entends euh, des gens qui me disent oui je discute avec une femme mais elle habite à 200 km de chez moi, ça va être compliqué. Mais à ce stade-là, on est au stade de la croyance, pas de la réalité. C'est-à-dire qu'on n'a rien vécu avec cette femme, on ne sait pas comment ça va se passer, etc. etc. On est déjà en train d'anticiper une complication, donc on est déjà en train de la créer, cette complication. Parce que, et l'impact, il est important, parce que si tu crois que ça va être compliqué, du coup, potentiellement, cette femme, tu vas arrêter d'échanger avec elle, tu vas arrêter, ne vas pas vouloir la rencontrer, ou si tu la rencontres, tu vas mettre peut-être beaucoup de distance, beaucoup de barrières, et comme ça, qu'est-ce qui va se passer Potentiellement, tu passes à côté d'une super histoire. Ok, Donc euh, voilà, le « ça va être compliqué », l'amour c'est compliqué, toutes ces croyances-là, euh, c'est vraiment un énorme euh, parasitage par rapport à juste laisser vivre, voir ce qu'il advient et, et vous allez vous apercevoir que s'il faut, ça n'aura rien de compliqué du tout. Ensuite, on a la question de Christophe qui nous dit « Alors, je discute avec une personne depuis trois jours. » Très bien. « Mais celle-ci est méfiante car elle ne, elle ne rencontre que des désillusions. » « Comment la rassurer au bout de trois jours seulement ?»« Je pense aussi que nous avons de l'intérêt l'un pour l'autre. » Très bien. « Par contre, il n'y a que moi qui pose des questions. »« Je la sens sur la retenue et sur la méfiance. » Que faire Alors, déjà, une partie de la réponse est dans ta question. « Ça fait trois jours que… » Donc, toi, n'ai pas d'attente démesurée à ce stade-là. C'est-à-dire que ne t'attends pas est-ce qu'au bout de trois jours, euh, les personnes, ça soit la grande ouverture ou qu'on te fasse une confiance absolue, tu restes pour l'instant un inconnu avec qui elle a de l'intérêt Il faut qu'il soit déjà sur le positif. Tu sens qu'il y a de l'intérêt, c'est ça qui compte, euh, Christophe. Euh, que la personne soit encore un peu dans la retenue, encore un peu peut-être en retrait à regarder ce qui se passe, à ne pas être encore hyper participative, c'est pas euh, c'est pas hallucinant si tu veux, ça fait que trois jours. Donc voilà, je voulais déjà quand même resituer les, les choses. Maintenant, de manière plus générale, on est dans la situation où c'est l'autre, du coup, qui semble avoir quelques freins, sans doute liés au passé. C'est ce que tu dis, en tout cas, par rapport à cette désillusion. Moi, j'ai vraiment envie de te donner le conseil de ne pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire que si tu sens que vous avez tous les deux de l'intérêt l'un pour l'autre, je t'encourage à quelque chose qui est important, qui s'appelle la patience, surtout au bout de trois jours. Ne pas être dans cette espèce d'urgence qui peut-être te rassurerait, mais qui risque de tout gâcher. Et de ne pas vouloir brûler les étapes. Elle va s'ouvrir cette femme. Pas à pas, elle va s'ouvrir si elle voit que tu ne braques pas, si elle voit que tu es patient, que tu t'énerves pas parce qu'elle te pose pas assez de questions, etc. etc. La deuxième chose, c'est que ne faut pas que tu interprètes son manque de questions euh, par un manque d'intérêt. D'ailleurs, au fond de toi, tu le sais qu'elle a de l'intérêt. Donc, c'est vraiment pas ça qui est en train de se jouer. Elle est juste en train d'observer pour être rassurée. Et donc, comment tu vas la rassurer Alors là, je vais te donner un, un conseil, euh, et pour vous tous, hein, qui s'applique à vous tous en étant constant. Il faut bien se dire qu'au départ, on échange à distance. On ne sait pas ce que fait la personne, qui est la personne, euh, ce qui se passe dans sa vie, etc. La constance, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. C'est-à-dire que si tu as commencé à échanger avec elle euh, tous les jours et que d'un coup, tu te mets à pas échanger pendant quatre jours, bah, ça crée un, un trouble, ça crée des doutes, ça crée tout ça. Donc la constance, c'est vraiment important. Euh, la récurrence, une certaine forme de présence. Alors, ça ne veut pas dire être trop présent, hein, pas être là, 24 sur 24, mais en tout cas, être dans quelque chose, la régularité, j'ai envie de te dire, ça, c'est quelque chose qui est très rassurant. Euh, et puis, tenir ses engagements. Il n'y a rien de pire, enfin selon moi, tiens, oser mettre un cœur si vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, euh, que quelqu'un qui dit, ah bah tiens, là, par exemple, je ne peux pas te répondre, bah, ça, c'est cool de le dire, déjà, euh, et je, te, je reviens vers toi tout à l'heure, ou je te réponds à tout à l'heure. Bah, si tu dis « je réponds tout à l'heure », tu le fais. Ce n'est pas « je réponds demain, après-demain, etc. » Rien ne t'oblige, tu peux très bien dire « je te réponds demain ». Tu vois, il n'y a pas d'urgence. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très rassurant aussi, où du coup, on va peut-être plus s'ouvrir facilement, c'est si tu tiens ce que tu dis. Voilà. Je vais clôturer ce premier chapitre. et on va, Je vais faire quelques rappels des choses importantes à retenir, même si on a beaucoup d'importantes à, à retenir. La première chose que je voudrais que tu retiennes, que vous reteniez, c'est qu'il n'existe pas de frein réel à la rencontre amoureuse liée à tout ce que vous croyez. Okay. Donc on lâche ça. La deuxième chose, c'est que les seuls freins sont nos peurs et nos croyances finalement. Donc c'est des choses qu'on génère et qu'on nourrit nous-mêmes. Et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va pouvoir agir dessus. La troisième chose, c'est que c'est important que le passé ne soit pas un frein, ne soit pas un, comme un fardeau, mais au contraire, et on le verra peut-être aussi un peu plus tout à l'heure, une espèce de richesse, en tout cas qu'on le replace à sa juste place pour ne pas en faire un frein. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on passe à notre deuxième chapitre sur les conséquences de ces freins sur notre vie amoureuse.